Nous sommes de l'énergie qui coule. Notre job à nous, c'est d'apprendre à maîtriser cette lumière-là, d'accord? Si je n'ai pas éduqué mon esprit ici, dans le moment présent, à apaiser, cette lumière-là, elle est dispersée partout et je réagis avec après tout le monde. Donc, si je réagis, je suis en train de mettre ma lumière sur ce que je ne veux pas. Si je mets ma lumière sur ce que je ne veux pas, c'est ce qui prend forme, d'accord? Mais si j'apprends à apaiser mon esprit, si j'apprends à me calmer, à être ici, dans l'instant présent, cette lumière-là, parce que... L'autre chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas personne qui est élu. Il n'y a pas des gens élus et des gens qui ne sont pas élus. « Hey, attends, attends, attends. Tu as gagné la première course dans ta vie sur des milliards d'autres spermatozoïdes. Attends, si tu penses que tu n'es pas élu, là, il y a un examen de conscience à faire. » Ça, ça veut dire que ton esprit, elle est remplie de conditionnement, de perceptions limitantes, de conditionnement limitants, de croyances. C'est ton expérience de vie qui te l'a emmené. Mais ce pas grave, tu n'es pas cuit comme ça. Tu n'es pas cuit comme ça, tu peux changer.